Notre monde est toujours plus vaste, plus rapide et plein d'opportunités. Nous ne vivons pas dans la peur, nous embrassons nos différences. Notre monde est métisse, nous sommes des citoyens du monde. Nous nous affranchissons des convenances et nous mélangeons les cultures. Ensemble, nous rêvons de garder notre âme d'enfant et d'être capables de nous émerveiller chaque jour encore un peu plus. Notre liberté est contagieuse, nous la semons autour de nous comme une source de partage et de joie. Nous vivons libres dans notre époque, c'est rare, c'est précieux. Notre quotidien est un espoir, notre rêve est éveillé.